Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons chaque semaine au moins une émission, voire même deux, et que nous avons chaîne un message qui est réellement pour que exhorter. Puisque nous croyons que le bah, message est ils ont la carte Internet. et ça lui coup de bonité. Et nous sommes conscients de cette lourde, lourde tâche. Nous sommes conscients de cette lourde tâche que le Seigneur nous a donnée. Et lorsque je viens devant vous, c'est réellement pour sauver une âme, ou plutôt renforcer ou plutôt encourager une personne. Puisque nous croyons que chaque fois que tu as un message, tu un message qui Ce n'est pas un hasard. un qui est Et sinon, il un C'est-à-dire, a un système après avoir compris le message, partageant même les deux personnes, « Pour yopé la bénir, puisque en partageant la parole, tu es en train de la propager. » Or, Yeshua nous dit, « Allez dans le monde, partout dans le monde entier, et faites de toutes les nations des disciples. » Les disciples ne peuvent se multiplier que lorsque « Titre, titre Tolobi, frère, écoute Dieu. Quand je dis frère, je dis directement aussi sœur, écoute Dieu. Yo kanzambe. Yo kanzambe frère. Yo kanzambe sœur. C'est le message que nous venons avec aujourd'hui. La je veux prier, Seigneur Dieu, je te bénis pour le temps où il passé pa -pa si la Papa te l'esprit afin que nous koubima awa, épais ye, puisque na ye bi ke, ke na na zali, esprit na Batumingi, peut-être faire avancer on a par es ton esprit. que so mou comprendre s'ama. Pona muna yo na Amen. Frère, écoute Dieu. Yo kan Premier passage de rapidement. 1 Jean, chapitre 4, verset 1, nous dit ceci. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Euh, » message pourquoi Na y a, un, y a un message, haut, puisque tout le la carte, « Le monde est tellement bizarre. Le monde est tellement problème problèmes. Et en même temps, la solution puisque être que le diable avant, il cachait la connaissance. Le diable avant ne cherchait que quelques-uns qui ont sa connaissance. Ont fait. Mais à un moment il y un comme qui la connaissance. Il a Comment dire, la na, na concentration, dans na l'esprit. Na na, il a fallu maintenant que abrade connaissance. Ka connaissance dans De façon que soit comme connaissance. Wana. Or, en, en cherchant cette connaissance, diable a que na connaissance dans connaissance, connaissance, na connaissance, dans Internet. Il y a un qui a des milliers Je en sais pas, on combien de milliers de milliers de milliers de n'importe quoi, pona de milliers de de est-ce que vous avez le bilan dans l'Internet où passez par jour Combien vous avez passé par jour en matière de connaissances On bandeli? Internet chaque jour Vous passez combien de temps dans par jour Vous avez une question tant au vous passez, tant wana? On gagnera combien en termes de connaissances par jour? Puisque ce so qui est au Zolanda est loco, zo loco, e il faut but dango le Zala. Si vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que Sadi buti yako luka kle e komisko keno fona kende musala. Sadi na pousa vwa chuna kende musala. Muti oyo alingia lamba. Suposo ngo lamba loso. Oche mai naona kati anzungu sepa. Moutani nabakumwa gozo a loso bo loso ezate. Ogo, ogo lia may wana te. Ogo, swato go luka solisho msusu. Ubya okanga resho na yo, okangi. Ok luka loso lamba. Ça dit but, y a collant, bandeau, ça veut Ça dit, il faut m'occuper ba but, nous poursuivre. Politique, musique, théâtre, film, euh, euh, intox, enfox, Nini Soso, uh, Nini Soso, polémique, c'est quoi? Yomoko Pona. Scopona est l'homme qui nous a tara. On mettra un scoop question, n'attelle nous ce qu'on y n'a pas Nini. En termes, il y a esprit. Il y a termes qui y intellect. Il y a foi. terme qui si est un la qui est qui est un ko un qui est un terme un la page donc la page le chapitre le chapitre bien a point que chaque livre a une tendance à livre table de matière ou bien index ou bien histoire en bref il y a donc synthèse il y a livre wana. On a besoin les livre, Il livres. Mais on a livres. Il faut livrer les livres. Il faut les Il faut les Il faut Il livres. que que que que pour si nous nous Il y a un lobby un, un Dans 1 Jean 4, que bien aimé parfois à tout esprit. Dans 4 il y a un bishop, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un enseignant, un je ne il y a un révérend, un révérend, un chantre, un maman, un papa. cest prolifération de Mais si a un na, qui na, na ce que je dis, c'est que ça va toujours, comme je disais, ils ont la fidélité, ils ont la sensité, ils ont la tine. Nous sommes en train à dire que nous avons des conseils à bien. Les conseils à bien, nous avons des place. Il faut tout ça autour de ma question, puisque sinon, tu vas tourner à rond. Tu vas tourner à rond. La Bible nous dit ici que non, n'ajoutez pas foi ou ne donnez pas crédit à tout esprit où tu as commis titre n'a mon néné, « Oh, voici comment prier pour briser les chaînes. » Quelle chaîne Est-ce que pour, pour briser des chaînes, il faut prier Non. Pour briser des chaînes, il faut croire d'abord en Yeshua. Il ne faut pas prier. Parce que lorsque tu pries sans pour, avec des chaînes, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Or, si tu n'es pas encore né de nouveau, ta prière sera comment une prière in, donc, sans efficace, sans efficacité, je veux dire. Et qu'on co risque, comment que non La prière du juste a, a, une, a, a une grande efficacité, mais la prière de, du méchant, c'est de, de l'horreur aux yeux de l'éternel. Donc avant, oh, au chaîne il faudrait d'abord « Yo, ose à la su que tu es sauvé ». On oh non la prière pour garantir ta bénédiction. Comment tu peux garantir ta bénédiction, ta bénédiction si tu n'as pas Yeshua en toi? Yeshua nous dit euh, euh, cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes ces choses, ces choses vous seront données par-dessus. Mais ce que pas on peut se concentrer à que Non, non, non, avant qu'on gagner les barres, tu as le secret. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret de prier. Mais on peut non. Le vrai secret pour prier Zakaka, Ozala nabo mokona nzambe, au samana moli monaye, o banga nzambe, o tika mabe olanda malamu, o tika masumu, olanda nzambe. O tika zela molili, ...olanda la nzela pole, la lumière. Basa koko sabin na titre pour attirer attention na bino. le bi frère, yokande nzambe. ...crois-moi... Oh, apôtre Lobinini, Pasteur Lobinini, Prophète Nzambe Lobinini. Après y pas Lobin, après bon, pèse ça en enveloppe, pèse pas enveloppe. Bah où so, qu'on sabino non? Bah où oh, qu'on s'habille non? Bah où oh, Comment est-ce que yo m'pousse à n'andakou na yo zoho kanga ilélo? Comment t'es pas, es donc tu n'es pas capable, y a à ko, un niveau, y a comprendre que pour nous avoir un il faut Yeshua. Pour nous avoir un il faut prendre Yeshua. Pourquoi Parce qu'il y a le lobby. Si on loue qui d'abord le royaume, nous avons tous les petits qui ont ça. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Et ça verset, il y a un coup de par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Nzambalinga ki mokili, ami pe simbe Afin que or kondi ma koma mwa nan zambé. So komi mwa nan zambé, so ki obi sami. Et lukou pa ke non, au kot na kat ya processus, ya bo mohi, ya seko. Et Dieu, comme il ne, il ne fait jamais akometa ba erreur te, mwa e ozon ga sime zalate, puisque tu seras avec lui, celui qui va te conduire. Pas une personne. Yo zala kaka na makolo na ye. Konchone ka koutang parole parol na ye. Ko comprend ma kambou. O ye a lingi pon na yo. Salabou la mou pon a ba ndeko mousousou. Zamba koutambouis yo ndeko. non. n'ajoutez pas foi Ne mettez ne donnez pas du crédit à tout esprit. mais faites quoi éprouvez l'esprit. Pour an akouye ba. soki ki e ou zambé. O frère, on a te bien. pasteur on a, a, a te bien. Je vois que tu qui bien. Ce n'est pas côté à bien est que tu as bien? Est-ce que tu retiens toutes ces choses là qui te prêchent pour les mettre en pratique? Tant toi que c'est pour monnaie pour et puis ce qui est bien, c'est que, à côté, il membre il y a un groupe qui se a un monde qui a un monde qui est en Il a un n'a qui de a un un un tu commentaire. À partir de la vidéo, tu as un commentaire. Puisque, tu commentaires. Tu as filtré commentaire. Tu as un tout tu as dit que Tu un Tu as Tu Tu Tu Mais tu as que, On dirait que, courage ba, puisque c'est eh, dire comme si à partir la non la vie spirituelle c'est un combat il faut yomoko bunda na de To l'ongon li commentaire, mais ton tiki numéro na email adresse. Pou ni, pou nan kou pe so mou sala, ou vanda pe, ou beti pe na email adresse, ou komi message. So moni ke maramou to ou loba, e kouza kou se retrouver To zan a besoin aide, to zan a besoin a conseil, to zan a besoin to continuer côté a eu le susou. Kou mel abiso, soit na téléphone ou bien na email Pourquoi? Puiske ton l'ongon li ke, ou l'ongon niveau nivou e ba commentaire, misou moun ape ke, aso koume ba commentaire, Puisque à pas commis, ils ne sont pas sur forum, YouTube, ils débat, soir, marche, y finger. Non, ne sont pas sur le finger. Ils ne sont pas finger. pas puisque finger. Ils ne sont pas ça, mais entre guillemets éduquer Bino de façon que bon soit depuis de je suis en train de parler puisque peut-être mais balanda que nous que nous sommes en train de faire, nous train de faire nous. afin que le couple et moi afin que Bavi donc, commentaire à partagé l'éloi ton kati, il y a sous-té, ton kati commentaire, ton tiki-nyon so bon, ton commentaire tolongoli bani ba like quand tolongola ngopé tolongola un soir c'est-à-dire e combien que no yo olandi vidéo na yo soko moni ke kana kano olandi au comprendre te au comprendre te o komi message wiki keno frai kachicha message o te qui ki surboe, surboe, place bon à comprendre te wana ezab bien pour comme na interaction on lesaka que no combien message n'zamba pambo la non n'zamba nzamba dzamba apa aso pa bolanga ndingé na li côté a déjà sikoboy nous ne pas a pour qui a été pour a été a été pour qui pour a a a été a qui Bible été la Bible nous parle de, de faux prophètes souvent puisque, a a puisque les, a a a prophétie, est de prophétie puisque prophétie la vie na Mais l'avenir c'est Dieu, l'avenir c'est Dieu qui donne, la vie c'est Dieu qui donne. Et ça c'est Dieu qui donne la vie, c'est pas une personne qui donne la vie ma Bible corinthiens chapitre 15, verset 33. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je y camarade mais il y a un yo de kaka Il Quand je dis « frère », yo y Oh non, il y a message, Ah bon ?» O a tea kabatukuutu, dengribakozalabiena, bien, na bastan nabi bal na bango. Ah bon? De toi tu donc tu te limites na moutu. Ole makambo totea, yo ozwango, oko lisa kati katina yo, et pesa ope ampleur na misu na zambe. Zamba mona ozo kola, zamba peso ba capacité, zamba peso pe mousala, peso pe mission. Me to na question mission na yoza na mukili. C'est quoi ta mission en fait Déjà, quand la famille, na, na a yo na gens qui nous yo mission Mission en yo c'est nini. C'est quoi ta mission en fait C'est quoi ta mission na société C'est quoi ta mission na Mokilio, en Zolanda Mission en yo c'est nini. Est-ce que so tu as une question a, Mission en n'y c'est une question. Tu a... hmm. as une question Je ne comprendre ma kamboyo, si vous avez des choses Dieu n'est pas la haine, Dieu est amour. Aïe, si c'est la douceur. vous avez un peu de vous avez un film, vous avez un théâtre, vous avez un théâtre, un vous vous théâtre, un théâtre, et ça, le cola, nous étions ces colis Maintenant, toi, tu viens, mungo. Nous étions Et nous étions tout à tout est-ce qu'il est-ce qu'il y a un ma ba voici comment prier pour euh, pour tuer tes, tes, tes ennemis non aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent a l'obité que non euh, euh, rendait le mal pour le pour, pour mal. A l'obité que lui pour œil, dent pour dent ». Et ça, il faut qu'on attend à Moïse, il faut qu'on change. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la, la vérité est par Yeshua. Les bonnes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut tout le monde faire, tout le monde faire, tout le monde faire, non, Luc 21, 6. Les jours viendront où, là c'est Yeshua qui parle, les jours viendront où, de ce que vous, vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ah ben papa, temple. Ils lui demandèrent, maître, quand donc, quand donc, « Cela arrivera-t-il Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Yeshua répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. » Ça dit, Awa, Yeshua a dit que ndenge ya, si kekou ya, eh, donc l'avènement de son royaume, il y euh, ba piège à mon goût, il prenez garde que vous ne soyez séduit. Ce que le passage n'a que vu, c'est que non, il a emporté, il a tout séduit facilement. Bon, rappelez, il y a Ephésie chapitre 4, verset 11. Tant que Yeshua a parlé sur, donc plutôt la Bible a parlé sur, bon, don Yeshua, appel ça qu'il a battu, bon, il a dit que non, bon, don, on a, il a dit qu'il n'y a pas de Perfectionnement des saints. Oh, quand on se perfectionne, on avance. On avance. Lorsqu'on se perfectionne, on avance. Et lorsque tout sera parfait, on n'avancera plus, puisque comme pourquoi? Puisque là, on a atteint la stature parfaite de Yeshua. C'est à ce moment-là que nous serons enlevés avec lui. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire tel qu'il est, et c'est tel que nous sommes. Nous avons besoin de ce qui a dit. Tout ce qui a Yeshua oh, kande, ye. Puisque yenda zabo yenda yenda Bien ne pas foi à tout esprit »« Tu te trompes »« Puisque quand tu es enfant de Dieu, tu as le droit de parler »« Et je dis que quand on dit parler ici, c'est pas euh, calomnier »« Ce n'est ne pas que ça, va calomnier »« Nako, pa c'est pas ça » Et toi qui me suis, si par hasard tu es tombé sur cette vidéo et je suis en train de parler en Lingala et tu as des problèmes pour comprendre la langue, écris-nous. Comme je dis, il n'y a plus de commentaires. Écris-nous sur notre e mail, mais sur notre téléphone. Écris-nous et dites-nous si vous voulez que nous prêchons, c'est-à-dire le même terme en français. Puisque lorsque vous regarderez, je veux dire, même en bas donc de, de, donc de, de la description de cette, de cette vidéo, vous, vous, vous verrez de points que nous avions écrits par rapport, je veux dire, au verset biblique, Et en bas, nous, allons, nous, nous avions même écrit, si vous préférez que cette émission, mais cette vidéo soit en français, en anglais, en allemand, ce n'est pas « dites nous, nous allons faire ça ». Puisque notre but est de venir vers vous avec ces messages, afin que vous ayez la vie éternelle. Puisqu'on ne peut pas prêcher qu'aux Congolais. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on faisait des vidéos en Lingala et en français, après avoir balancé, on, a, on avait toujours l'impression que les vidéos qui, qui étaient en Lingala étaient plus suivies. Puisque les le choses que nous sommes en train de faire, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir 1000 views, on n'a pas besoin de ça, mais le minimum pour savoir si on est dans le bon par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée. Puisque la parole que nous vous prêchons, pas, ce ne sont pas des, des paroles de, donc à, à mettre dans des tiroirs, non. Ce sont des paroles qui donnent la vie. C'est ainsi que je te dis encore une fois, toi qui peut-être, tu as des problèmes à comprendre le français, non, le Lingala, je veux dire, si tu as des problèmes à comprendre le Lingala, écris-nous et dites-nous que oui, j'ai besoin que cette émission soit faite en français. Nous allons la faire. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit pour euh, demander, par exemple, si... Euh, euh, le brisement si le brisement c'est la même chose avec euh, avec euh, le baptême du, donc de feu euh, du, de, de, le baptême de feu oui c'est presque, presque la, la même chose Moi, je promis, mais je te promets mon bien aimé je vais faire euh, par la grâce de Dieu même la semaine prochaine cette donc une vidéo par rapport donc au baptême de feu puisque nous devrions euh, comment dirais-je aussi satisfaire euh, donc des de, de besoins qui se présentent pourquoi puisque notre mission est de vous amener quelque part tout ça lango boepon abusoté nous le faisons pour vous donc euh, je suis en train de chuter pour dire ceci de koyo kandinkolo tika koko kabatomo kili mutomo kilokoyo kaieti okope koseka ou seku seki mekope sabo moite. naeba kai histoire moko boe mutu moa azaki malade alors, qui malade malade, euh, accueille quelque part, dans euh, malade malade na dans oh, a des malade qui ont des à vie. Donc, que so malade quelque part. Moutouana sa loi clone, a la taloa clone nazo la mounene boue. Soko talika an aningazali, ouko sekapo mouna ke okoma ma vraiment, donc na kimia na katina yo. Après moutouana ta tel bi me clone mouna singa it. Gande clone mouna sek batunga nga indé. Là je souffre, je ne sais pas quoi faire. C'est pour dire que la vraie joie, ce n'est que Dieu qui peut nous, nous la donner, au en fait. N'zame da pesa ka yese n'go. Ya mounené. Vraiment, mesaj ou eza kipo na moutmoko. Ozy ango yo kiti na souka. Na bandeli. Ba kommenter eza bloke. Ba like, dislike peza bloke. Souza na bezon besoin comme la biso. E-mail eza awa. Telefon peza wana. comme la biso. Touza n'gate kou ya. Kou repondre ba kesyon. Onyos boutou na biso. Et je vous promets. Je vais, je vais commencer à le faire comme ça dans chaque vidéo. Dans je vous promets par la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir tout ça, une émission Ming Live. Hein, où vous trouvez que les chansons sont bien en Balamoko. Euh, donc, tout le bon, déjà est déjà presque prêt. Mais euh, à partir de Mikolo Koyato, pourquoi pas au début de l'année prochaine, nous allons commencer le projet. Donc, une émission live de façon que tout ça a l'interaction. Donc, on a bien nos congolais. Vos manes sont pas en train de de et tout comme il y a un balassement, je suis Katia, et je les avertis. Que Dieu vous bénisse. Shalom.